Alors merci, merci d'être au rendez-vous pour cette journée qui est unique et qui porte sur les écrits du professeur Alain Ferrand. Alors monsieur Ferrand, au nom de toute l'équipe du département de psychologie, je vous remercie de votre présence qui témoigne d'une confiance en notre équipe, confiance qui s'inscrit dans une réciprocité en notre équipe, bien sûr, confiance qui, qui est là déjà, et qui est véritable depuis sept ans. pas ça, passe, hein En effet, avec Jean-Marc Talpin, Frédéric Lefebvre et Anarita Galliano, vous avez œuvré pour la mise en place du master à l'UCLI. Ce véritable travail d'équipe a abouti, se poursuit et s'enrichit chaque année à travers des échanges fructueux entre les enseignants de l'Université de Lumière Lyon 2 l'université catholique de lyon vous avez même enseigné chez nous animé d'une volonté de transmettre et aussi de maintenir chez les étudiants le désir d'apprendre toujours davantage sur l'être humain sur son fonctionnement psychique normal et aussi pathologique alors je garde à l'esprit votre souci de conseiller de mettre en confiance toujours de saisir ce qui est de meilleur hein, chez l'autre tout cela dans la bienveillance j'ai hâte, comme beaucoup de personnes, aujourd'hui, ici, de découvrir et redécouvrir hein, vos apports pédagogiques, scientifiques, mais qui ne se cantonnent pas à la psychologie. Alors, je n'en dirai pas plus pour ne pas dévoiler là ou les surprises qui vont nous réjouir tout au long de cette journée. Alors, merci pour votre sincérité, votre humilité mêlée à une vivacité d'esprit Merci encore pour le cadeau que vous nous faites aujourd'hui, journée qui précède la fête des belles lumières. Merci à vous. C'est un peu fort. Oui, c'est mieux. Eh bien, à mon tour de vous souhaiter la bienvenue à l'UCLI. Alors, j'en profite tout d'abord pour saluer le dynamisme du département de psychologie qui s'est s'évertue depuis quelques années à former des psychologues cliniciens qui sont spécialisés dans l'approche du bébé, de l'enfant et de l'adolescent. Nous défendons sans relâche les fondamentaux psychanalytiques dans la formation de nos psychologues cliniciens. C'est la raison pour laquelle, l'année passée, nous avons consacré deux jours de colloque autour des travaux et des apports d'Albert Sicone. Nous avons vécu un authentique moment clinique, un moment incroyable, qui a réuni de nombreux chercheurs et de nombreux praticiens. Alors cette année, nous poursuivons dans cet élan, afin de saluer une autre grande figure lyonnaise, qui lui aussi a marqué de son sillage toute une génération de praticiens. En effet, nous nous réunissons aujourd'hui autour d'Alain Ferrand, pour partager avec lui cette journée si particulière et ses apports. Je remercie tous les intervenants pour avoir répondu présent à cet appel. Nous aurons la joie de vous écouter au cours de la journée. Pour témoigner et rendre compte de la manière dont votre présence a du sens à ses côtés, mais aussi dans la manière, de la manière pardon, dont vos routes se sont croisées. Mais auparavant, je me propose de me lancer dans une tâche délicate, celle de vous présenter Alain Ferrand. Alain Ferrand, c'est avant tout un personnage. C'est une présence incarnée qui inspire le respect, la curiosité et la sympathie. Il apparaît le sourire joueur, une moustache généreuse et rieuse. Et il est doté d'un humour subtil. Alors pour ceux qui comme moi ont été étudiants à Lyon 2 au CFP, Alain Ferrand c'est d'abord une voix dans l'amphithéâtre une voix grave, claire et assurée. Je suis sûre que vous conservez de lui des petites phrases, des anecdotes, marquées du sceau de sa patte malicieuse. Alors pour n'en citer qu'une, je me souviens, des samedis du CRPPC, qu'il organisait avec René Roussillon et d'autres confrères. Nous étions en cours de psychopathologie, et lui faisait de la pub pour ses rencontres du samedi auxquelles il nous invitait à assister. Tandis qu'il nous décrivait avec conviction le programme d'un de ces samedis du CRPPC, une étudiante lui fit remarquer que la date qu'il nous indiquait tombait au même moment qu'un prestigieux colloque dédié aux travaux de Michel Fin, en présence de Michel Fin, sous-entendant qu'il nous serait difficile de nous rendre à la rencontre du CRPPC qu'il organisait. Et là, Alain la regarde très tranquillement, quasi sereinement, et lui répond, pauvre Michel Fin. Alors oui, son sens de la répartie et son humour sont inimitables. Son talent... Son talon, pardon, son talent, peut-être, mais son talent de pédagogue aussi. Ah, les cours d'Alain Ferrand, un vrai régal. Il s'est irradié de son plaisir à enseigner. Ses cours magistraux sur la névrose sont de véritables joyaux freudiens qu'il savait articuler à la clinique en s'appuyant sur son expérience de psychanalyste, mais aussi en intégrant des objets culturels. Comme par exemple la chanson de Serge Lama, « Je suis malade » pour traiter de la névrose d'abandon. Ou encore le vieux film américain, « Sexe, mensonges et vidéo » pour parler de l'hystérie. Même son enseignement du whisk était mémorable. À la suite des travaux de Simone Bourges, il portait un regard clinique et ludique sur cet outil, qui aujourd'hui est à mon sens trop coloré par une logique neuro son regard de clinicien nous faisait du bien. Sa lecture du whisk restait résolument psychanalytique. Il étudiait les différentes modalités d'organisation pulsionnelle pour interroger les logiques du pôle d'investissement et de désinvestissement du sujet. Mais Alain Ferrand, c'est aussi un conteur de clinique que nous écoutons comme Sherazade et son art de la narration. Il sait faire vibrer au son des œuvres littéraires. D'ailleurs, sa lecture de passage de Céline, par exemple, le Voyage au bout de la nuit, reste remarquable. Mais je pense aussi à ses travaux sur Maupassant et à ses titres chocs qui saisissent le lecteur, ces titres qui percutent et qui mobilisent d'emblée attention et curiosité. Par exemple, Le miroir ardent de la mer ou encore L'ombre et la main, ou encore, bercé par la mort. Quand on l'écoute, on y est. Alors oui, Alain Ferrand, c'est un chercheur, aussi, dont les travaux sur l'emprise, la honte et le sexuel, ont posé de solides jalons, toujours éclairants. Travaux qu'il sait illustrer et rendre vivants, animés et parlants. Je pense en particulier au chapitre qu'il consacra à l'étude de la problématique du magicien et à ses tours de passe-passe, mais aussi à l'expérience des terrains d'aventure. Alors oui, nous connaissons le chercheur freudien et sa rigueur. Nous connaissons aussi le professeur de psychopathologie qui enflamme l'amphi. Nous connaissons l'homme de lettres et sa passion pour les beaux textes. Nous connaissons ce troubadour du verbe et du rythme. Nous connaissons son goût pour la créativité. Nous connaissons aussi son engagement dans l'analyse des œuvres littéraires, dans l'étude de la sublimation et du processus créateur. Nous connaissons aussi le musicien, le chanteur, chanteur souvent amalgamé à Jean Ferrand. En Jean Ferrand, je, je fais même le lapsus, c'est incroyable, il hein faut le faire exprès à Jean Ferrat bien sûr <rire> mais quel psychanalyste est-il je vous pose la question quel psychanalyste est Alain Ferrand alors pour mettre au travail cette question j'ai formulé quelques hypothèses que je vous soumets peut-être que nous allons découvrir quel psychanalyste est Alain Ferrand est-il Intéressé. Imprudent. Gourmand. Interprète. sportif, efficace, <rire> joueur, sérieux. Attentif, en état d'attention flottante, moderne. Quel psychanalyste est Alain Ferrand. Alors pour répondre à cette question, bien restez avec nous vous découvrirez tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Alain Ferrand, sans jamais oser le demander. À suivre. Alors, je vous propose maintenant de creuser d'autres facettes de son univers, et en particulier son univers musical. Aussi, je passe la parole à Albert Sicone qui va nous en ouvrir la porte. Je ne vais pas faire un concert. <applaudissements> C'était juste quelques mesures pour euh, vous faire sentir dans quel euh, univers musical j'étais quand j'ai rencontré Alain Ferrand, quand j'ai rencontré musicalement. En fait, j'étais dans aucun univers parce que j'avais tout arrêté la musique. Mais c'était cette ambiance musicale qui était quelque part dans mon esprit, très très très très très très très très, très loin, dans un espace nostalgique. Et Alain lui venait d'un tout autre univers musical, c'était un autre monde. Dans son monde ça faisait... Euh vous vous êtes Les vieux ont reconnu Son monde musical, ça faisait aussi euh toute la musique. Bon, Mais en fait, c'est pas tout à fait ça qu'il chantait. que ça c'est ce qu'il aurait aimé chanter. Ben si, parce que <rire> un des rêves quand même secrets, clandestins d'Alain Ferrand, c'est d'être un... Il aurait aimé être un rocker. Il aurait aimé faire des choses comme ça. Mais comme il n'a pas pu être rocker, il sait. Francis Cabrelisé. Et alors, quand il prenait la guitare, ça faisait. C'est-à-dire, comme Francis Cabrel, on pouvait rester des plombes sur le même accord. Il faisait un petit, un petit effet quand même de quatre notes dont il était très fier, il est toujours très, très fier. <méris> de <piano> bon, des fois il changeait d'accord, hein, ça arrivait. Changer l'ordre des accords, donc chaque fois, ça faisait un morceau nouveau. Vous savez, c'est comme quand on écrit des articles à plusieurs scientifiques. Enfin, Nous, on le fait pas trop, mais nos collègues savent nos bien faire ça. Ils écrivent toujours le même article, mais ils changent juste l'ordre des auteurs. Comme ça, ils ont l'impression ils d'avoir écrit plein de choses, mais en fait, ils ont toujours écrit le même article. Mais au fond, c'est un peu comme sa carrière psychanalytique, hein non parce qu'il faut reconnaître quand même qu'il a fait toute une carrière psychanalytique avec quatre auteurs. Hein. Enfin trois et demi même. Freud, Sigmund, Sigmund Freud. Un petit peu de Winnicott, ça coûte pas cher, ça passe partout. Une fois, je lui ai bien dit, mais est-ce que tu connais, euh, je ne sais pas, Bion, par exemple Est-ce que tu connais Bion Mais il me dit, mais bien sûr, Bion, je m'en suis tapé des années. Alors là, je me suis dit, bah, super, on va pouvoir discuter, c'est bien. Et je lui ai dit, mais tu connais vraiment, euh, ce n'est pas juste la fonction alpha, comme tous ceux qui croient connaître Bion ou qui font semblant de l'avoir lu. Il me dit, non, non, moi, bah, c'est oméga. Alors là, je me suis dit, il connaît la fonction oméga. C'est même pas bion, c'est les successeurs de bion qui ont parlé de la fonction oméga. Donc là, il a fait une analyse post-Kleinienne, c'est sûr. Donc je me suis dit, là, on va pouvoir discuter. On va pouvoir s'entendre. C'est très bien. Bon, j'ai vite déchanté parce que je me suis aperçu qu'on ne parlait pas du tout du même bion. Lui, parler parlait du bion qu'on trouve en pharmacie, qui est plein d'éléments oméga-3. Et ça, c'est la version senior, hein, Bon, mais toute l'œuvre d'Alain Ferrand sur quatre accords, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Il faut quand même se rappeler qu'on a tout Mozart sur cette note. Il n'y a que ça comme note chez Mozart, hein. Quatre accords, c'est plus qu'un demi-Mozart. Donc c'est très bien. Bon, évidemment, faire se rencontrer nos deux univers, ça allait être compliqué. J'ai bien essayé de lui dire, mais bon, la mineur c'est bien, mais tu peux peut-être faire un la mineur seconde. C'est joli. Il me dit, c'est quoi la mineur seconde ben, J'essaie de lui expliquer, mais... Disons qu'il faut connaître un petit peu les maths pour comprendre. Et je crois qu'Alain Ferrand, en maths, au bac, il a eu 2 ou 3 sur 20. Donc c'est un peu dur. C'est-à-dire que si Parcoursup avait existé, il n'aurait jamais accédé à l'université. Comme la plupart des enseignants, chercheurs, en tout cas à Lyon 2. Mais comme probablement certaines des élites ont inventé cette connerie absolument scandaleuse de Parcoursup. Bon, mais il paraît que les étudiants, les lycéens commencent à se révolter, mais quand même, je ne comprends pas qu'ils aient laissé passer ça, c'est juste incompréhensible. Bon, les enseignants, j'en parle pas, d'ici qu'ils se rebellent, les enseignants ont tellement euh, intériorisé la culture de la soumission que. Il faut du temps pour qu'ils se, re se rebellent. Mais il a adopté tout de suite mon la mineur seconde. Pourquoi il a adopté Parce que ça sonne, c'est joli. Et puis parce que c'est super simple, il faut deux doigts. Avec deux doigts, on fait un très bel accord. Et Alain Ferrand est quand même un peu partisan du « Pourquoi en faire plus quand on peut en faire moins ?» J'ai bien essayé de lui dire, mais tu pourrais un peu changer de position, tu vois, tu préfères celui-là, par exemple, c'est aussi un La mineur 2. Et ça sonne aussi. Ou alors celui-là, tu rajoutes une septième, ça fait un La mineur 9. Ça sonne bien aussi. Mais là, il me dit, oh là, il là, faut mettre tous les doigts. Et alors, je ne vous raconte pas avec les fantasmes que ça mobilise. Parce que je vous rappelle quand même qu'Alain Ferrand est obsédé du sexuel. Vous voulez parler de n'importe quoi, il vous trouve du sexuel. Donc l'idée de mettre tous les doigts, non, c'est pas possible. Bon, on a quand même pu euh, arriver à faire se rejoindre nos deux univers. J'y avais euh, proposé une suite d'accords un peu complexe, un peu torturée. Ça devait faire. Euh super bien choisi vraiment vraiment très bien très très bien ça sonnait jazz quand on dit que ça sonne jazz c'est que ça sonne faux mais comme c'est jazz c'est pas grave mais c'était très bien c'est très, très bien puis un jour il est venu avec une suite d'accords alors là il avait euh, il avait fait des efforts hein. il y avait plein de notes plein d'accords ça faisait euh non ça faisait. d'introduction. tous ces petits par exemple sur le si mineur il me dit mais je faisais juste un si mineur moi je lui dis bah oui c'est le problème tu faisais juste un si mineur quand même faire euh ça sonne mieux qu'un si mineur tout simple mais il a quand même travaillé il a travaillé un jour j'ai même essayé de lui faire faire un mi mineur 9e 11 onzième ça devait faire euh Je pas eu le temps de lui expliquer toutes les notes, il s'est endormi. Mais quand il s'est réveillé, il a essayé. Franchement, euh, il a essayé. Bon, il y avait du boulot, mais il a essayé. Il a essayé. Alors sur cette euh, suite d'accords qu'on avait un petit peu complexifié, eh ben, il a fait une mélodie, une très très belle mélodie, parce que alors, là, il n'y a pas de souci pour les mélodies, c'est très très bien. Il a mis euh, des paroles, très belles, très belles paroles. Là, au niveau des textes, il n'y a rien à dire, c'est vraiment très bien. Alain est un vrai poète, c'est un artiste des mots, donc c'était très beau. C'est toujours très beau ce qu'il écrit, toujours. Si, si, toujours. Non, mais si, c'est toujours. Bon, il ne faut pas trop écouter les premières, si vous voulez. mais euh... Parce que je, je... ma culture théologique est très limitée, donc je ne sais pas si c'est chrétien, catholique, protestant. Disons, ça ressemble un peu à des cantiques évangéliques. Mais après, c'est très beau. Non, non, après, c'est très beau. Après, c'est très beau. Il n'y a rien à dire, vraiment, rien à dire. Enfin, on peut toujours trouver des choses à dire, si on veut, mais... Euh... Disons qu'il y a certaines chansons, il ne faut pas les écouter dans n'importe quel état d'esprit. Il ne faut juste pas être trop déprimé, si vous voulez. Par exemple, celle dont je vous ai fait entendre le fond musical, bon, puisque vous y tenez, je vais vous la lire. Ça s'appelle « Après ».« Après viendra l'hiver, les moissons de grisaille » le fantôme futile d'un corps aimé, une vie qui déraille en journées inutiles et coule lentement vers des terres glacées. Non mais c'est beau enfin, Franchement, ça, peut, ça fait un peu froid dans le dos, c'est un peu triste, mais c'est beau. C'est beau. Et puis viendra le temps d'un monde misérable, des mémoires infidèles et des balbutiements le souvenir aimable d'un corsage en dentelle qui glisse lentement et se laisse froisser. C'est super beau. Non, c'est très beau. Bon, ça parle de l'Alzheimer et de l'impuissance sexuelle du vieillard, mais c'est très beau. Alors viendra l'hiver, les terres délaissées par des marins volages, pressés de naviguer. Ces gens qui nous parlent comme on parle aux enfants aveugle à la grandeur du bel ennui du temps. Bah, c'est super beau. Franchement, c'est beau. Bon, ça parle des EHPAD et des maltraitances des équipes soignantes sur les vieux, mais sinon, c'est très beau. Alors, j'enfilerai mes habits de lumière et je marcherai droit vers le couchant, là où les arcs-en-ciel, tout au bout de la terre, illuminent le monde rien que pour les enfants. Bah, c'est franchement, c'est beau. Bon, ça parle du suicide de la personne âgée, mais c'est très beau. Non, mais j'avais dit qu'Alain avait un noyau mélancolique hein. j'avais même averti quand euh, il, est, il est parti en euh, émérita que, attention, ce noyau mélancolique allait se faire entendre et euh, qu'il allait notamment s'engager dans un travail associatif, bon, pour un psychanalyste c'est normal, hein. mais pas n'importe quelle association, c'est pas dans n'importe quelle association qu'il allait s'engager hein. bon évidemment, il n'y a pas grand monde à l'Assemblée Générale. Non mais c'est vrai qu'il a tout un tas de chansons euh, autour du vieillissement, de la mort, du suicide, bon, il faut être dans un certain état d'esprit pour les écouter, mais les autres ça va, les autres, Bon, j'ai raconté beaucoup de conneries. Mais je suis quand même content de connaître Alain Ferrand. D'abord parce que c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un de fiable. Et dans la jante humaine, c'est quand même rare. il y a quelqu'un qui fait de la concurrence. Et puis aussi, parce que grâce à lui, j'ai un petit peu... Voilà, vous voyez, c'est Mozart sur cette note. Grâce à lui, j'ai un petit peu, un tout petit peu renoué avec la musique. Un tout petit peu. Et ça, c'est bien. C'est bien parce qu'on peut vivre sans psychanalyse. Il n'y a pas de problème, on n'a pas besoin de la psychanalyse pour vivre. Mais vivre sans musique... Ben, C'est un peu dommage. Donc j'aimerais qu'on applaudisse très fort Alain Ferrand. Alors maintenant, on va lui faire un cadeau. On va lui faire un cadeau et vous allez m'aider à lui faire un cadeau. On va lui composer en direct un fond musical, harmonique et rythmique. Et puis dans les jours, dans les semaines, dans les mois qui viennent, eh bien il mettra une jolie mélodie comme il sait le faire. Il mettra de jolies paroles, des jolis mots comme il sait le faire. Et comme ça, ça rendra cette journée éternelle. Alors, comme il aime bien le si mineur, on va partir du si mineur. On va choisir quatre accords, parce que vous avez compris que si on veut qu'il le joue, faut qu il faut qu'il n'y ait pas plus de quatre accords. Donc ça va faire. Bon, jusque-là ça va. C'est un peu trop simple, donc on va complexifier un peu les accords. Parce qu'il aime bien le rythme. Vous savez qu'on a écrit pas mal de choses ensemble sur le rythme. Hein. On a même fait un morceau musical instrumental qui portait le titre d'un chapitre qu'on avait écrit sur le rythme, qui devait s'appeler Les échos du temps. Donc si on a un rythme, ça ferait. Euh fait pour varier. On va en mettre un autre pour varier encore. Sur une gamme parton, c'est bien une gamme parton, ça fait un peu énigmatique, bizarre. encore un autre toujours sur une gamme, gamme parton si on enchaîne tout ça ça va faire vous allez faire les chœurs donc vous allez vous séparer en deux donc, euh, bon, à droite vous êtes plus nombreux et puis à gauche moitié, cette moitié et cette moitié cette moitié vous allez chanter juste les fondamentales c'est tout simple, tout bête Les mains. <musique> Gardez bien ça, dans ou ou à gauche. Vous allez chanter. de la dernière de la quatrième note, vous allez taper deux fois dans les mains. Ça va faire Papa Papa Papa Papa, Papa. Papa. Alors à droite, à gauche pas, d'accord On fait ensemble 1, 2, 3, 4. chose, mais au lieu de faire ⁇ wow, wow, wow, wow ⁇ vous allez dire les quatre syllabes à ⁇ à l'infer rang ⁇ D'accord ?⁇ à l'infer rang ⁇ 1, 2, 3, 4. plus au cours de sa vie Alain Ferrand de vivre une expérience pareille. Eh bien merci à tous, euh, merci les choristes pour ce tour de chant incroyable, unique. On continue. Euh, Alain, euh, c'est à toi maintenant. Ta guitare, ton micro, euh, c'est le moment maintenant. C'est le temps du concert. Vous allez l'entendre en vrai maintenant. Là pour tout dire, d'abord merci, merci Albert, mais là je suis au bord de la crise cardiaque. Hein. Alors j'ai demandé, est-ce qu'il y a des, dif, des défibrillateurs <rire> Là, ça va être compliqué pour finir hein. Il faut juste que je fasse attention à ce que je sois accordé, et puis on, on démarre. Alors, puisqu'Albert a si gentiment montré que j'étais un musicien pourri, quatre accords à la guitare. Moi, des copains comme ça, j'adore. Hein. Mais, là où oui, il a raison, c'est que c'est vrai que nos deux univers musicaux se sont rencontrés de façon, a priori, qui était improbable, puisqu'il est plutôt jazz-rock, euh, et moi, je suis plutôt Rolling Stones, euh, rock and roll et compagnie. Mais, on a réussi à à se rencontrer et à tricoter quelque chose euh, je ne vais pas vous livrer un secret mais tous les dimanches matins, de 9h à 11h nous répétons donc j'amène ma guitare dans le cabinet d'Albert et on, on joue alors ça nous fait beaucoup de bien, ça nous détend de semaines qui sont compliquées parce que Albert a dit que je comprenais pas grand chose à Bion, c'est vrai mais il est tellement compliqué Bion, c'est le lacan des Lacaniens, des, des Cléniens, je vous dis, ce truc. Et là, comme on est un peu fatigué par nos semaines de travail et qu'on oh ben se détend, comme ça en jouant de la guitare, il y a un des premiers morceaux qu'on avait fait, c'est une composition d'Albert, c'est un instrumental qui s'appelle Juanita. Merci. première chanson mélancolique au bord du suicide sur alzheimer ça s'appelle la petite indienne Un jour dans des mains, nous n'aurons plus rien Que les fantômes de nos guitares L'envie de jouer se sera envolée, Comme noyé dans le brouillard On pourra rêver des heures des journées Et se raconter des histoires En rêvant que vienne une petite Indienne Pour la balade du soir Amour passé, mots oubliés, Perdu dans nos mémoires. Amour fini, amour gentil, tombé dans un trou noir. On pourra voler des heures des jours et traverser les miroirs en rêvant que vienne une petite indienne à l'heure du grand départ. Mais si nos guitares sont C'est que la vie nous donne Encore un peu de temps Si nos guitares sont C'est que la vie nous donne Encore un peu de temps Encore un peu de temps Célébrer les étoiles, les palais de venir Réciter les vers, nos chagrins d'amour Draguer les Andalouses dans les rues de Séville Et mes pas dans leur sein de velours Si nos guitares sonnent C'est que la vie nous donne encore un peu de temps Encore un peu de temps jour dans les mains, nous n'aurons plus rien Que les fantômes de nos guitares L'envie de jouer se sera envolés Comme noyé dans le brouillard On pourra voler des années journées Et traverser les miroirs En rêvant que vienne une petite indienne à l'heure du grand départ Mais si nos guitares C'est que la vie nous donne Encore un peu de temps Si nos guitares ça C'est que la vie nous donne Encore un peu de temps Encore un peu de temps Danser la barre-carole dans le port d'Amsterdam Récitant des vers au putain des faubourgs Salut et chapeau bas pour faire honneur aux dames Et sabrer le champagne en frappant le tambour Si nos guitares sonnent C'est que la vie nous donne encore un peu de temps Encore un peu de temps Merci. Chanson mélancolique. Pour changer, ça s'appelle Enfance. pas au sud, c'est pas la mer Givore sur Rhône lié hauts fourneaux crachait l'hiver Quand j'étais moum On regardait les péniches s'en aller On leur jetait des pierres On aurait bien voulu les couler comme à la guerre Connerie d'enfance C'est pas J'ai des regrets Quelquefois j'aimerais Vous tenir à distance Maman m'apprenait La musique Sur un tableau noir Papa était Clarinettiste. Certains soirs, il y avait Mozart dans la cuisine, l'arnésienne. Plus tard, je serai concertiste à Pléielle. A fait la guerre Baptisée pacification Militaire Mais une rafale a déchiré Le djebel Et mon grand frère s'est envolé Jusqu'au ciel Conneries d'enfance C'est pas J'ai des regrets Mais Quelquefois j'aimerais Vous tenir à distance C'est pas au sud C'est pas la mer Givore sur Rhône Les hauts fourneaux Crachaient l'hiver Quand j'étais t'aimais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 ça plombe l'ambiance tout de suite là Vivre en plein cœur d'une ville et se dire des mots sans qu'une tête. Vivre en plein milieu d'une île et jouer la samba dans la tête. C'est la samba de Bahia, la villa des favelles, la samba qui s'en va draguer dans les ruelles, la bossa nova. C'est la samba que tu vis tout au fond de mon lit, à midi, à minuit. Vivre, accroché au soleil, main tendue, les fusils dans la tête. Vivre la musique au réveil, et ta peau qui jamais ne s'arrête. C'est la Samba de Maya, la vida des Favelles, la Samba qui s'en va draguer dans les ruelles, la poisson d'en C'est la Samba que tu vis tout au fond de mon lit, à midi, à minuit. de Bayard, la vida des favelles, la samba qui s'en va draguer dans les ruelles, la Poça C'est la samba que tu vis tout au fond de mon lit, à midi, à minuit. Vivre en plein milieu du Nil et briller comme un Brésil en fête. Vivre en plein cœur d'une ville Et se faire La samba dans la tête C'est la samba de Baya La vida des favelles, La samba qui s'en va Draguer dans les ruelles La bossa C'est la samba que tu vis Tout au fond de mon lit À midi À minuit c'est la samba que tu vis tout au fond de mon lit à midi, à minuit. Ça, c'était l'aspect défensif contre le mouvement mélancolique, c'était l'aspect hypomaniaque. Alors maintenant, je termine par une chanson que j'avais écrite pour euh, Michel Corringe, qui euh, a été un chanteur qui est mort maintenant, <rire> un de plus, <rire> qui était lui un vrai grand mélancolique, très copain avec Albert, parce que l'air de rien, Sicone, c'est limitotiste. C'est un TED. C'est pas compliqué, c'est un TED. Donc, blague à part, Albert a été musicien de Michel Coringe et quand on a commencé à jouer ensemble avec Albert, on a chanté des chansons de Michel Coringe et puis un jour, j'ai composé une chanson pour Coringe qui s'appelle Michel. Michel par ta fenêtre, tu regardes passer les oiseaux, Souffle de plumes sans Dieu ni maître, Libre d'aller toujours plus haut, Tu veux les suivre à tire Marcher jusqu'à la fin du jour, à moins qu'une jolie demoiselle, T'offre un petit nid d'amour, Voici l'homme debout, Libre de vivre et de chanter partout Brisant les chaînes et les anciens tabous Libre de se moquer de tout Et voici l'homme debout Chantant le monde au monde qui s'en fout Libre de vivre et de rêver surtout Libre de se moquer de nous Michel, dans ta bouteille, tu voudrais oublier le temps Qui nous enferme dans ses poubelles et nous étouffe pendant mille ans Mais quand la musique te réveille et vient te prendre au petit jour T'envoie valser les hirondelles et t'écris des chansons d'amour Voici debout, libre de vivre et de chanter partout brisant les chaînes et les anciens tabous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 D'artifice, et soir de fête Quand les hommes se prennent pour des dieux Alors tu chantes pour les nuages Pour les cigales et pour le vent Comme un faux de passage Qui nous salue de temps en temps Voici là, debout Libre de vivre et de chanter Partout brisant les chaînes et les anciens Tabous Libre de se moquer de nous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 Libre de vivre et de chanter partout Brisant les chaînes et les anciens tabous et Libre de se moquer de nous Et voici donc debout Chantant le monde au monde qui s'en fout Libre de vivre et de rêver surtout et Libre de se moquer de tout Une autre, une autre, une autre, une. Merci bien. Merci. Le tout sur quatre accords. Hein. Mais pas dans le même ordre.